Alors, je m'appelle Maria Ime Villano. En quelques mots, tu peux nous dire euh, bah, qui tu es, tu viens d'où <rire> Je viens d'Argentine, je viens de Buenos Aires uh -huh. et euh, je suis une historienne de l'art. Je suis ici parce que Estelle m'a recrutée pour faire partie de Graphiste et donc c'est pour ça. J'étudie en Italie et on s'est connus pendant ma thèse de doctorat et après, quand j'ai fini, elle m'a proposé de faire partie des graphistes. Historienne de l'art, ça consiste en quoi, cette discipline Pour les <rire> gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Alors, c'est un métier que, que, au moins pour les médiévistes, euh, ça, ça, ça se développe autour euh, des objets. On, on a à voir avec des objets, avec la matérialité, et des objets qui sont de, considérés par nous comme euh, des œuvres d'art et qui raconte des histoires du, du passé, donc euh, c'est un peu difficile de dire qu'est-ce que c'est l'art, donc je n'ai pas la réponse, mais oui, notre métier, ça a à voir avec les objets, voilà, en première lieu. Mais là, tu intègres donc l'équipe de graphistes, c'est une équipe qui va étudier l'épigraphie. Oui. Mais... Qu qu'est-ce qu que tu apportes dans, dans cette histoire Alors. Euh... Je ne sais pas si c'est la plupart, mais presque des, des œuvres d'art, des, des objets qu'on considère des œuvres d'art, ont des inscriptions. Et l'image et le texte font partie de la même œuvre. Et donc, euh, euh, quand on voit un plat tombale, par exemple, c'est la chose qu'on a vue le euh, plus dans ce jour, on voit une image et un texte qui euh, euh, ont un message pour, euh, pour un public. Donc ça, c'est deux niveaux différents, mais à l'intérieur du même objet. Et donc c'est pour ça qu'un historien de l'art doit s'apercevoir du texte aussi, des inscriptions aussi, et vice-versa. C'est un dialogue. Ça veut dire que tu as un regard différent qu'une autre personne qui est dans le groupe et qui n'est pas historien ou historienne de l'art. Ton regard à toi, quelle est sa spécificité Qu'est-ce que tu vois que les autres ne voient pas grâce à ta discipline ah, euh, Enfin, je crois euh, oui, l'aspect image, des inscriptions euh, plus que le contenu, le texte euh, ou, ou par exemple Thierry qui, qui étudie les, les traces et pour nous c'est plutôt le, le, la fonction, la, la syntaxe de, du texte et euh, comme image à l'intérieur de l'image et ma formation est des, comme historien de l'art et c'est pour ça que je crois que euh, J'ai un regard différent. Ça veut dire que tu peux euh, identifier une époque, un style, euh, le rattacher à, à une région, peut-être à une provenance particulière, c'est ça Oui, euh, c'est pas automatique, pas... mais oui, ça c'est une des choses qu'on fait, euh, à part la signification ou euh, le, le message complet, disons, euh, oui, on, peut, on a un œil que. Euh, on, on, qui nous aident à, à identifier provenance et datation, mais ce n'est pas la seule chose. Alors là, on est à Chypre. C'est la première étape de cette mission graphiste qui va s'étaler sur quelques années. Euh, quel regard tu portes sur ce, cette première étape, sur ce que tu as vu depuis que nous sommes arrivés à Chypre Alors, euh, la chose qui m'a plu... Euh choquée ou qui m'a plus touchée de, de ce de ces projet, c'est le fait que euh, l'idée que nous avons des régions euh, actuellement, ça ne correspond pas à l'idée, euh, à, à, à ce qu'on voit de, du Moyen-Âge. Donc euh, pour nous, l'Orient et l'Occident sont deux, euh, deux euh, endroits complètement détachés, ça, ça ce que nous sommes dans le XXe siècle, ou plutôt détachés. Et là on voit qu'on avait des hommes et des femmes qui voyageaient, qui vivaient ailleurs, qui vivaient en contact avec autre culture, religion et... enfin, oui, culture, et langue aussi. Et ils pouvaient déjà dans le 2 e 13e, 14e siècle, ils faisaient partie d'une région qui était composée. Et ça c'est extraordinaire, ça, ça bouleverse notre idée des, des, des limites. Oui. Il y avait une vraie mixité ou alors les gens ne faisaient que se côtoyer J'ai je, je pas compris. Il y avait une mixité oui. euh, des cultures, mais est-ce qu'ils étaient interpénétrés, on va dire, ou est-ce qu'ils étaient juste côte à côte euh, dans, dans non, la société non, non. Ils s'étaient mêlés et, et on le voit aussi dans des objets qu'on étudie, on le voit dans la langue euh, qui... qui... De, de, de cette dalle funéraire dans la forme. On voit des dalles funéraires aujourd'hui, par exemple, on a vu des, des dalles et il fallait penser s'il c'était des dalles de grecs ou des latins c'était pas, pas évident au, au, au premier regard et ça, ça veut dire beaucoup je, je trouve, ça, ça veut dire que c'était une société qui partageait un endroit et qui était vraiment mêlée Alors on vous voit travailler on voit que vous faites un travail très rigoureux pour relever euh, énormément de, euh, de signes, énormément d'informations. Euh, euh, il y a des critères très objectifs, la taille des lettres euh, par exemple, le dessin, le croquis. Et puis il y a aussi justement le regard particulier de vos spécialités. À quel moment euh, votre, votre critère, vos critères deviennent subjectifs <rire> C'est une, une question très difficile à répondre parce que la ligne n'est pas nette. Et je, je dois penser, je <rire> n'ai pas une réponse là, mais c'est clair que d'abord, il faut établir des critères, ça on le fait de façon partagée, et on, on recueille des dates, de, pas des dates, des données, et qui sont plus ou moins objectifs. Il n'y a rien qui soit vraiment objectif, mais bon, on, on, on s'est mis, mis d'accord. Et après, il y a l'intuition, il y a des moments où chacun, avec tout ce qu'on a appris, avec tout ce qu'on a lu, on les met ensemble, on a des intuitions sur, sur les objets, on les partage avec les autres. Et je crois que c'est là que ça devient subjectif, plus subjectif au moins. On partage avec les autres, c'est une aventure euh, collective. Euh, tout à fait. C'est facile de travailler en groupe Avec ce groupe, c'est très facile. On s'est bien trouvé depuis le premier jour, même avec vous, c'est plutôt extraordinaire pour moi, au moins, et, et ça aide beaucoup, ça rend les choses beaucoup plus simples, et on, on apprend beaucoup, c est, c est, je crois que c'est ça la façon de faire science, aujourd'hui, c'est ça le chemin, pas, pas tout seul. C'est un groupe qui partage, qui, qui pense au groupe euh, avant de penser à, à l'individu qui euh, Comment dire Si on a une intuition, un doute, on ne le tient pas pour soi, mais on, on, le, on pose la question au compagnon, à, à la personne qui est à côté. On n'a pas peur d'avoir décidé de voler ou de réutiliser. Ou, ou, ou vraiment, on peut penser à voix haute sans avoir peur de dire une, une chose trompée ou qui ne va pas. S'il ne va pas, il ne va pas. Ce n'est pas grave. C'est ça. Il y a une générosité dans le partage du savoir. Exactement. Hum. Alors, bon, il y a un enjeu global de cette mission, c'est de recenser toutes, euh, toutes ces inscriptions, de faire un corpus. Donc il y a un enjeu euh, collectif et, et pour toute la science hein, qui, qui traite de ces, ces questions médiévales sur la, la Méditerranée. Il y a aussi un enjeu personnel peut-être Oui. C'est lequel <rire> Pour moi, c'est pour la première fois j'intègre un groupe de, de recherche et c'est exceptionnel pour moi, et c'est un sujet qui n'est pas exactement mon sujet de ce qui n'est pas exactement, c'est à côté, mais ce n'est pas exactement, et ça pose des, un défi. Euh, mais c'est ça qu'on grandit aussi, hein. c'est ça qu'on apprend, qu'on ouvre les horizons, et, et c'est ça mon enjeu. Quel a été ton cheminement pour arriver à, à faire ce métier comment, comment ça naît, cette vocation, <rire> si c'est une vocation oui, ça n'est ça, ça, ça, quand j'étais petite, j'avais 10 11 ans, plus ou moins. Euh, j'étais à ma maison, je me rappelle le moment, <rire> j'étais à ma maison, une amie de ma maman avait, avait apporté un livre d'art sur Salvador Dali Et, et je le feuilletais et je, je me disais, je, je, veux, je veux faire ça, je veux étudier ça, c'est un monde qui, qui m'appartient, c'est ça. Et quand j'étais à Buenos Aires, je voulais vraiment étudier l'histoire euh, de l'art ou quelque chose qui avait à voir avec l'art et l'expression. Et c'est comme ça que euh, bon, on est, je, je suis citoyenne italienne. Et donc on a décidé avec ma famille d'aller en Italie. Et j'étudiais à Florence. Et donc euh, je, je voulais pas faire euh, histoire de l'art médiéval. Je voulais faire contemporaine. Mais à la fin, euh, je, me suis, je suis tombée amoureuse d'un monde qui, qui est très loin de, de mon monde de, de, de naissance. On n'a on pas le Moyen-Âge en Argentine. <rire> pas comme ça. Donc, euh, et et c'est toujours ça. C'est aller plus loin. C'est le défi des choses qu'on ne connaît pas. C'est ça. Si tu n'avais pas été chercheuse, si tu n'avais pas fait histoire de l'art, Qu'est-ce que tu aurais pu être aujourd'hui <rire> Je ne me suis jamais posé la question. <rire> Mais je crois quand même quelque chose à, à, à, qui a à voir avec la science ou l'histoire ou l'art. C'est vraiment difficile de, de m'imaginer à faire une autre chose. La création artistique, ça n'a jamais effleuré euh... Oui, j'ai fait le, le lycée artistique, mais non, ce n'était pas mon truc, ce n'était pas, pas pour moi, pas du tout. Tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est que d'être un regardeur Tu n'es visiblement pas une productrice potentielle, mais tu es une regardeuse. Qu'est-ce que c'est C'est d'abord euh, mettre au centre de l'attention euh, l'objet qu'on regarde. Et, et pas nous, et pas nos préjugés, pas nos idées, pas ce qu'on voulait que l'objet disait, mais fait parler l'objet, fait euh, venir, sortir l'objet à notre conscience, et pas le contraire. Il ne faut pas d'a priori. Voilà, c'est difficile, on ne on, on peut pas vivre sans a priori, mais c'est un exercice, c'est ça, regarder un exercice. Et c'est pour ça que deux personnes, je trouve, ne peuvent jamais voir la, les mêmes choses. Dans un même objet. Est-ce que ça veut dire que de regarder cet objet sans projeter ses propres connaissances en affecte, un peu comme doivent travailler les ethnologues, ça produit une sorte d'objectivité réelle de l'objet artistique Est-ce qu'on touche la vérité de l'objet Non, parce qu'on ne peut pas, on peut pas, pas être ce qu'on est et donc on ne peut pas jamais laisser les sacs euh, sur, sur le sol euh, on, on les mène toujours avec nous donc euh, non l'objectivité ça n'existe pas mais on peut partager avec autres décider et construire quelque chose qui est euh, qui va plus loin de nous mêmes dali qu'est ce qu'il a construit avec toi <rire> il, il m'a porté jusqu'ici euh, il, il m'a ouvert un monde euh, il m'a ouvert autre monde, c'est ça. Et qui, qui c'est pas seulement le mien, et qui est plus grand que le mien ou celle de ma famille. Et donc euh, oui, c'est ça, c'est ce qui m'a donné. C'est un, un ce sont des révélations chaque fois qu'on approche un artiste, <rire> euh, des objets, une découverte. On oui. se révèle un peu soi-même à, à partir de ces découvertes. Tout à fait. On se révèle à soi-même. Et il y a un moment où on passe des heures. Pour comprendre une chose une petite chose qui peut-être n'importe à personne mais là tous ces efforts à un certain moment ça, ça les choses commencent à, à se caler dans des endroits euh, justes dans des tiroirs qui, qui, qui marchent qui fonctionnent et quand les choses rentrent en place ça c'est un moment de c'est bouleversant quand on arrive à comprendre quelque chose sauf que quelques instants après euh, on n'a rien compris, on reste avec plus de questions que de que réponses. En quoi, tu, en quoi tu es différente aujourd'hui d'il y a 5, 6 ans, 7 ans, quand tu as embrassé cette carrière de, de chercheuse Je crois que j'ai appris à, à, à, à penser la complexité du monde, qu'il n'y a rien de, de donné, qu'il n'y a rien d'évident, que toutes les choses sont très très compliquées toujours. Mais toutes les choses, pas seulement la recherche, toutes les choses, la vie est compliquée, et, et donc il faut, il faut faire un effort énorme pour comprendre. Et je crois que c'est ça la chose importante que j'ai appris. Est-ce que cette perception euh, du monde, du réel, par, euh, par, le, par le travail, euh, l'analyse de l'art, etc., est-ce que ça produit en toi... Euh, un désespoir ou, ou bien, au fond, une grande joie Tous les deux. <rire> Il y a des moments où c'est vraiment un désespoir qu'on ne comprend pas. La, la, la chose la plus frustrante, c'est de ne pas avoir de réponse, même provisoire. Quand on se dit, euh, je ne sais pas quest ce qu'il y a de là, quand le vide reste, ça c'est la chose la plus difficile à avoir à faire avec le vide. Et, et là, c'est frustrant. Mais en même temps, il y a des moments où le vide se remplit et donc là, c'est la joie. <rire> Est-ce que, est que tu as un conseil à donner à un, un jeune ou une jeune qui a peut-être 16, 17, 18 ans, qui, qui, qui s'oriente, qui veut s'orienter dans la vie, qui ne sait pas trop, ou qui sait un peu mais hésite Quel conseil tu lui donnerais bah, C'est banal, mais faire ce qu'on aime, euh, sans doute. Parce que euh, travailler oui, 10 heures par jour et euh, quelque chose qui ne t'intéresse pas, qui ne te touche pas, euh, ça c'est la torture. Donc euh, il vaut mieux, <rire> non, non, il vaut mieux à, à faire quelque chose qu'on aime, même si, si on ne gagne pas beaucoup d'argent, s'il y a des contraintes. Mais, et ça c'est la joie, je crois, une des plus, plus grandes dans la vie. Et donc, euh, ne pas se laisser aller à euh, ce qu'ils pensent les autres. Euh, si, si, si on veut faire le boulanger ou, ou le chercheur, c'est pareil. Il faut faire ce qu'on aime et, et quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Parmi toutes ces inscriptions, euh, derrière ces inscriptions, il y a des individus, il y a des hommes, euh, il y a, ça raconte des histoires. Quel personnage de l'époque médiévale voudrais-tu rencontrer, pour discuter avec lui, pour lui poser des questions qui te, qui te taraudent Vraiment, aucun. <rire> Ils sont si désagréables que ça. <rire> non, non pas pour ça, parce que euh, la chose, la, une des choses plus, les, parmi les plus belles, c'est la quête, c'est la recherche en soi, c'est la trace, c'est déduire à partir de la trace. C'est un peu comme, comme on disait, comme chasser on relève le, le, le pied de l'animal, c'est la même chose. Mm -hmm. C'est n'est pas l'animal, c'est la, la recherche. Qu est, qu est -ce que, je crois que c'est comme fait tout, tout le monde, tous les, les êtres humains sont, On la recherche de quelque chose. Et c'est ça la vie à la fin. Il ne faut pas trop trouver alors. Voilà, c'est ça. C'est une école de l'humilité, de l'effacement du, du chercheur face à l'objet, c'est ça Oui. C'est ça. Et c'est comme les mains des pèlerins, comme les mains de Christ que les pèlerins cherchaient dans, dans, dans la terre. La trace, mais pas la main, pas, pas, pas le corps, mais ce qui reste du passage, ça c'est la chose la plus importante. On, on, on voit que la religion est très mêlée à tous les, les signes que l'on voit. Euh, elle est toujours omniprésente, on a l'impression que... Cette époque médiévale est avant tout religieuse. Est-ce qu'il faut avoir une spiritualité personnelle pour comprendre ces gens-là, comprendre cette époque C'est une excellente question. Je ne crois pas en soi. Ça, ça dépend des niveaux, ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche les aspects plus profondément du dialogue avec Dieu, je crois qu'il faut avoir une expérience dans ce type, mais si ce qu'on cherche, c'est les humains, les hommes et les femmes, ça ce n'est pas nécessaire. Un conseil de lecture, de livre, euh, un livre, un film, je ne sais pas, un spectacle, un lieu euh, que tu pourrais recommander euh, à quelqu'un de très cher, <rire> <rire> pour comprendre peut-être <rire> ce, ce que tu recherches, pour comprendre euh, ta passion alors, euh, pour moi, au moins le livre que, qui a changé un peu les choses, qui a bougé un peu les choses, c'était euh, « Le décameron » de Bocas. Parce que c'est des nouvelles, c'est des, des histoires, c'est 100 histoires, et qui sont de, de tout type et qui montrent un, un portrait de la société médiévale qu'on ne s'attend pas euh, et qui ne correspond pas exactement à l'idée qu'on s'est faite <rire> avec les chevaliers et tout ça, mais... Il, c'est un portrait complet, disons, d'une de, de, de, de partie de, de, de l'histoire médiévale. Quelque chose à rajouter <rire> Non, non, non, <rire> c'est tout, <rire> je suis fatiguée.